Le 3 novembre 2018, il y a 3 ans, j'ai publié ma première vidéo face caméra, publique sur YouTube, où je parlais de la prépa scientifique. Aujourd'hui, 3 ans après, le 3 novembre 2021, je t'annonce officiellement que j'arrête les vidéos sur les études, sur le lycée, sur le post-bac, sur la prépa scientifique, euh, tout ce domaine-là, j'arrête. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait depuis à peu près 700 vidéos. Euh, j'en ai supprimé de la chaîne, enfin retiré 150 à 200, donc il en reste un peu plus de 500, c'est pour ça qu'il manque maintenant des vidéos sur la chaîne, j'ai gardé que celles en rapport avec les études. Et euh, voilà, en 3 ans, je pense avoir fait le tour. Euh, L'accomplissement, c'est aussi la sortie de ce livre, peut-être t'en as entendu parler, c'est les youtubeurs parlent de la prépa scientifique. Donc c'est un projet que j'ai piloté où j'ai invité euh, Prépa Up, Emeric l'étudiant, euh, Jean-Baptiste Desforges qui a fait Polytechnique. Donc voilà, tu peux retrouver euh, le livre dans toutes les maisons, de... il est sorti en maison d'édition, donc il est disponible dans toutes les librairies. Euh, D'ailleurs, je vais en faire gagner, je t'expliquerai un peu après, mais voilà, j'ai fait le tour, ça fait trois ans que je suis sur YouTube, que j'ai fait, comme je t'ai dit, 700 vidéos, euh, YouTube euh, domaine juste des études, j'ai dit tout ce que j'avais à, à dire, donc euh, voilà, j'avais envie de faire une vidéo de transition, et je me suis dit que là, le 3 novembre 2021, c'était euh, la date parfaite, entre guillemets, parce que ça fait trois ans, ça fait un cycle, on a... On a vu pas mal de choses ensemble et en fait, il y a un décalage qui se fait maintenant dans le thème où avant je parlais que de mon année et du coup c'était que des gens de mon année. Maintenant il y a des gens qui sont au lycée qui me suivent, des gens qui sont en post-bac et je ne peux pas proposer des vidéos Parcoursup à des gens qui sont en post-bac et des vidéos post-bac à des gens qui sont avant le lycée. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé une nouvelle thématique que je vais publier maintenant sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous invite bien sûr à rester. Donc la thématique, ce sera simple en fait. De l'expérience que j'ai pu accumuler de ces 700 vidéos publiées, ces dizaines de partenariats réalisés, le fit avec Thibaut InShape, avec d'autres youtubeurs, euh, la vente de formation en ligne, enfin tous les projets que j'ai pu faire sur internet m'ont permis d'atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière, donc c'est-à-dire pouvoir gagner sa vie par soi-même sans avoir à dépendre bah, d'autres personnes. Juste avec les partenariats que j'ai pu faire et les différents contrats, je peux, entre guillemets, arrêter les études aujourd'hui et vivre de YouTube. Et euh, seulement, entre guillemets, avec 6300 abonnés. Donc ce que j'aimerais faire, en fait, c'est accompagner tous les étudiants, là, toi aussi qui me regardes, qui regardent un peu les créateurs de contenu et qui sont là à se dire « J'aimerais bien me lancer sur YouTube, mais j'hésite, j'ose pas, j'ai des freins, je sais pas comment faire. » Donc c'est pour ça que j'ai développé plusieurs projets qui vont sortir dans les prochaines semaines et qui seront disponibles sur cette chaîne. Donc ça va être maintenant des vidéos. Et en fait, mon but sur cette chaîne sera maintenant simple, clair et précis. Ce ne sera plus une vidéo « Pourquoi TikTok ça marche pas ?», une vidéo « Parcoursup », une vidéo « Étudiant ». Mon but, ça va être d'aider les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc c'est-à-dire développer des compétences d'aisance à l'oral, de gestion de projet, euh, création de contenu, négociation pour les partenariats, voilà. Moi mon but, ça va être maintenant d'aider les étudiants à se lancer sur YouTube, comme je te dis tout en réussissant leurs études, et vraiment dans cette idée de réussir sur YouTube. Voilà, ça c'est vraiment euh, important, donc c'est-à-dire développer une audience. Toutes les compétences, en fait, qui vont être demandées dans les 5 ou 10 années à venir, parce que comme tu le vois, on fait une transition digitale assez importante. Donc voilà, toutes ces compétences, j'ai envie de les enseigner, j'ai envie de les transmettre. J'ai déjà coaché plusieurs étudiants et qui, pour qu'ils progressent sur leur chaîne YouTube ou des personnes. Tu peux voir, il y a des témoignages sur le site lucabroisier.com. Voilà, j'adore faire ça. Et je me dis un petit peu, j'ai atteint tous les accomplissements que je voulais avec cet objectif, c'est-à-dire 700 vidéos, parler de parcours sup, finir sur le journal de France 3, publier un livre en maison d'édition pour parler de mon parcours scolaire avec d'autres YouTubeurs. Enfin voilà, j'ai fait un grand tour et maintenant j'ai envie que ce soit toi, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de créateurs de contenu qui arrivent sur la plateforme YouTube, j'ai envie qu'on soit de plus en plus nombreux à oser s'exprimer, à prendre la parole sur ce média qui est formidable et qu'on soit après à l'aise à l'oral, qu'on gère des projets. Il y a plein de YouTubers qui, qui émergent comme ça dans ce domaine et toi si tu as envie de parler de tes études ou d'un tout autre domaine, une passion, j'ai envie de pouvoir être là et de pouvoir t'accompagner. Donc c'est pour ça que je vais t'inviter également à t'inscrire si cela t'intéresse bien sûr à la missive YouTube, donc c'est une newsletter Quotidienne que j'envoie tous les matins. C'est pour t'apprendre à créer rapidement une chaîne YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études. Donc voilà, c'est des mails quotidiens et c'est d'ailleurs là-dessus que je vais vous faire gagner euh, trois exemplaires du livre « Les YouTubeurs parlent de la prépa scientifique » que je dédicacerai et que je vous enverrai euh, personnellement. Donc si tu voudras participer à ce jeu concours, il faut t'inscrire à la mailing list. Si tu voudras te désinscrire après parce que le sujet ne t'intéresse pas, tu pourras bien évidemment. Le concours aura lieu la semaine prochaine. Donc voilà, trois exemplaires dédicacés du livre à gagner euh, que tu peux retrouver dans toutes les librairies de France. Donc, euh, premier lien en description pour s'inscrire à la mailing list. Et euh, voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais pas rester euh, 4 heures sur le sujet. Euh, J'espère que, voilà, j'ai pas envie en fait de parler des études encore pendant des mois, des mois, des mois et des mois. J'ai envie de faire une transition et vraiment... Partager, en fait vous l'avez vu en fait vous le ressentez je pense dans les vidéos euh, si j'en fais toujours depuis tout ce temps c'est parce que j'adore ce que je fais je fais toujours des choses qui me plaisent euh, je suis toujours enthousiaste dans ce que je fais et là c'est vrai que au bout de trois ans je me dis comme je vous ai dit j'ai fait le tour et là j'ai envie de passer à, à l'étage l'échelon supérieur à maintenant une fois que j'ai pratiqué que j'ai expérimenté que j'ai vu ce qui marchait ce qui marchait pas que j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs je me dis j'ai envie de transmettre et d'aider les étudiants donc c'est pour ça plus de vidéos sur les études, peut-être qu'il y aura des interventions toujours sur France 3 pour parler un peu des études aux étudiants parce que j'ai été une chaîne qui a publié beaucoup de contenu là-dessus. Mais maintenant, dans les, toutes les prochaines vidéos, ce sera dans l'idée de devenir youtubeur étudiant, se lancer sur YouTube tout en réussissant ses études. Et euh, voilà, vraiment, ça va être ça le, le nouveau leitmotiv, en espérant que vous m'accompagnerez dans cette transition qui va qui va, je pense, euh, faire bizarre à certains. Pour d'autres, ils vont être euh, enjoués, ils vont regarder ça peut-être de loin. Peut-être que toi qui me regardes, t'hésites un petit peu, donc tu vas regarder quelques dizaines de vidéos avant de te décider de passer à l'action et de te lancer sur YouTube. Il n'y a pas de souci. En attendant, euh, pour euh, les promesses que j'avais pu faire avant, je les tiendrai toujours, c'est-à-dire euh, l'univers va changer, il n'y aura plus tout ce qui est les références à la cristalline, euh, les chèvres du Larzac, tout ça, toutes les private jokes, je vais... Euh, pas les enterrer, mais je vais les garder avec l'univers que j'ai fait avant, des études, voilà, tout ce que j'ai pu créer avant. Là, c'est un petit peu un renouveau, on va repartir de zéro. Et euh, par contre, je garde un truc, c'est aux 10 000 abonnés, on organise toujours le voyage dans le, voyage dans le Larzac, ça c'est une promesse que j'ai faite euh, au tout début de la chaîne, et ça je continuerai de la tenir. Mais il n'y aura peut-être plus toutes les privées de jokes dans le décor, donc voilà. Ça c'est euh, encore en construction au niveau du décor, comment qu'est-ce que vous allez avoir et tout. Mais voilà tout ça pour dire, devenir youtubeur étudiant, nouveau leitmotiv de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des retours à faire là-dessus, si euh, bah, vous y attendiez, si vous êtes déçu, si, euh, euh, si vous êtes impatient, si vous m'encouragez, si vous ne m'encouragez pas, si vous vous désabonnez. Voilà, j'attends vos retours parce que c'est une vidéo qui euh, est un peu difficile à tourner, honnêtement. J'ai un peu l'impression de tourner la même vidéo qu'à la fin de ma MPSI, qu'à la fin de l'IPSA. enfin Toutes les fins, en fait, j'ai l'impression à chaque fois de... D'être là et de vous dire, voilà, c'est en fait, c'est pas la fin, c'est le renouveau de quelque chose. Donc, euh, j'ai mis dans le titre, j'arrête YouTube. En vrai, c'est j'arrête euh, YouTube pour le domaine des études. Donc, ce qui est quand même quelque chose de gros, ce que j'ai fait pendant trois ans. Mais je vais reprendre sur un nouveau format qui est toujours dans la continuité parce que je m'adresserai toujours aux étudiants. Et c'est vraiment important de développer ces compétences au 21 e siècle et de les deux nos jours. Là. Il faut vraiment être très à l'aise à l'oral quand vous allez négocier après vos salaires, vos contrats avec les entreprises, quand vous allez devoir vous intégrer dans la vie professionnelle. Et tout ça, vous pouvez le faire gratuitement depuis chez vous grâce à YouTube. Donc vous avez bien sûr le petit guide du Youtubeur étudiant qui peut vous l'expliquer. Je prépare un cours complet, un accompagnement complet. Donc si tu es vraiment intéressé par tout ça, tu t'inscris à la missive YouTube, premier lien en description. Si tu veux gagner les livres, tu peux t'inscrire également à la missive YouTube. Et euh, dans une semaine, je fais le jeu concours. Et si ça t'intéresse, tu restes. Si ça t'intéresse pas, tu te désabonnes. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, il va être temps de clôturer cette vidéo. Et je vous dis à très vite, j'espère au plus vite, pour se retrouver dans la prochaine vidéo qui parlera bien sûr de devenir youtubeur étudiant. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. On se retrouve bientôt. Ciao tout le monde. Et je finirai par le mot de la fin, qui sera le mot que j'ai utilisé pendant plein de vidéos pour les introduire. Buenas tardes a todos.